On a une question, Jésus est-il venu ou non Sans aucun doute, c'est l'article sur la ville d'Hippos suscita. Alors imaginez, on est sur les pentes du Golan, on surplombe un paysage magnifique, le lac de Tibériade. Et là, on a une ville qui se déploie devant nous, une ville de la décapole des, des évangiles. On a tout, on a la beauté, on a l'histoire, on a un grand site archéologique et on a une question. Jésus est-il venu ou non L'article pour comprendre la détresse parfois des chrétiens de Palestine, c'est la rencontre avec Daoud Nassar. Nous sommes dans la campagne de Bethléem, Daoud est propriétaire, depuis 115 ans cette année, d'une terre dont on veut le chasser. Avec Daoud, c'est aussi une histoire de foi et quand il y a la foi, il y a aussi de l'espoir. Et l'attente des nations de Daoud Nassar à Bethléem, c'est une école d'espérance. Jusqu'ici que le plus vieil orgue liturgique du monde était à Sion en Suisse, Eh bien non, Jérusalem détrône Sion puisque le plus vieil orgue liturgique qu'on entendra peut-être un jour sonner, il va être exposé au Terra Sancta Museum à Jérusalem. Et actuellement, il est en cours d'étude par David Catalunya. et on découvre que les 250 tuyaux déterrés par hasard en 1906 ont une histoire rocambolesque, une histoire de chasse au trésor et surtout une histoire de la musique et de la façon de faire de la musique au Moyen Âge.